C'est ma minute, l'astuce du jour de Sémaphore. Obtenir un document en rayon. Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, nous allons vous expliquer comment obtenir un document. Tout d'abord, effectuez une recherche dans le catalogue. Pour les documents en ligne, c'est simple, ils sont accessibles depuis chez vous, à distance. Ce qui nous concerne aujourd'hui est l'obtention d'un document physique de la bibliothèque. Nous allons donc utiliser le filtre en bibliothèque. Je vois différents documents autour de ma recherche sur le mot « abeille ». Vous connaissez ici son statut, « disponible », son site de localisation, ainsi que sa cote. Si vous êtes sur place, vous pouvez venir le chercher directement en rayon. Ici, le document est non disponible car il est en prêt. Sa date de retour est prévue pour le 15 juin. Vous pouvez donc demander que le document soit mis de côté une fois qu'il sera rendu. Vous allez cliquer ici. Si jamais vous n'étiez pas encore authentifié, vous aurez la possibilité de le faire à ce moment-là. Vous allez pouvoir sélectionner la bibliothèque de retrait, Belfort ou Sèvenon. Les conditions d'utilisation se rempliront automatiquement en fonction de votre statut. 90 jours pour le personnel, 21 jours pour les étudiants. Cette information non requis après est une information facultative. Cependant, si vous estimez que le livre ne vous sera plus utile après une certaine date, vous pouvez nous l'indiquer ici. La réservation s'effacera automatiquement si le livre n'était pas rentré après la date que vous nous avez indiquée. À cet endroit, vous pourrez nous laisser un commentaire, puis vous pourrez envoyer la demande. Afin de suivre l'état d'avancement de vos demandes, vous retournerez dans votre compte lecteur, ici, Mes demandes. Vous pouvez demander un document, qu'il soit emprunté ou disponible, et quel que soit son site de rattachement, Belfort ou Sévenant. A bientôt